Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo prévention de votre youtubeur élite préféré numéro 1, moi, Lord Maxella. Ok, j'ai compris. Ça fait un moment que j'ai pas sorti vidéo parce que j'ai pas été forcément très en forme récemment. Et j'ai même pas forcément été en forme du tout. Et c'est pour ça que spécialement aujourd'hui, pour se remettre d'aplomb, on va regarder une vidéo sur la dépression. Laissez-moi crever s'il vous plaît. Ok, bon alors vidéo sur la dépression. J'étais en total... Une dépression. Si tu ne sais pas ce qu'est la dépression, je vais t'expliquer en quelques mots ce que cela fait sur toi. Ok C'est de la Javel En fait, je viens de me rendre compte que je ne peux pas commencer ma vidéo sans vous présenter ce mec bresson. On va commencer par les bases. Comment il s'appelle Yo Pra. Son sac de manivan. Ouais, il est vraiment son, hein. Que du charisme. Du coup, c'est quoi son nom Je suis son passon sac de manivan. Donc il s'appelle son passon de sac manivan. Quoi C'est pas si dur à prononcer que ça Normalement j'aime bien vous présenter les gens via leurs réseaux sociaux. Mais pour son passant de ça avec Dong Manivan, on va éviter de faire ça. Et on ne va pas le faire, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un avoir le temps de créer autant de pages sur internet. Pour faire plus simple, je vais juste me contenter de vous montrer la liste de ce que j'ai trouvé. En sachant qu'elle est très probablement incomplète. Ne quittez pas la vidéo tant que ça défile s'il vous plaît. <rire> J'ai jamais vu ça de toute ma carrière. On va quand même noter deux trois choses par rapport à la liste que je viens de vous montrer. Tout d'abord, il fait passer son Instagram perso pour une fan page. Hein. C'est-à-dire que le lien de son Instagram officiel est sur son site et sur ses vidéos, mais ça redirige vers une fan page. Voilà, donc son passant sac ça, Gandman Ivan, est président de son propre fan club, propre. Et sinon, pour cerner un peu son univers, on peut se rendre sur une de ses pages Insta. Voilà, genre là par exemple, on a des guns, on a des t-shirts, et on a des guns sur des t-shirts. Ensuite, on a du texte, on a des voitures, et on a évidemment. Du texte sur des voitures. Et enfin sur son Instagram, on a des chiens, des femmes, et... Oh, non, c'est bon, c'est bon, on s'arrête là. On a des photos de billets, voilà. Mais c'est pas les siens. C'est quoi l'intérêt de poster l'argent des autres sur Instagram Enfin bon, vous voyez, au final, le type il est un peu bresson, mais c'est aussi un peu un gangster. Hashtag gangsta. Giorno qui dirait Moi, Giorno Giovanna, j'ai un rêve, je veux devenir un hashtag gangsta. On va continuer sur sa chaîne YouTube et on va voir quel genre de vidéos de gangsters on peut y retrouver. Attention, la dominance. <rire> Comment devenir alpha Celle-là en vrai, celle-là je devrais la regarder. Sur mon temps personnel, je pense que je devrais la regarder, ça me du bien. Comment avoir une voix grave et sexy comme moi <rire> Comment avoir le charme du R.I.M. Alors pour ce tuto-là, si on se fait à la miniature, je pense qu'il nous apprend à maîtriser le chakra de Kyubi, Plutôt next level. On me prend pour un dieu. Calmos, <rire> oh oh, ouais, du calme. Stop le prendre pour un dieu. Arrêtez de prendre son pas, son sac, Manivan pour un dieu. C'est pas parce que c'est le roi de la parole, le roi de la spontanéité, le roi de la chatch et le roi de la discipline que systématiquement c'est un dieu. Ça reste un mec humble après tout. Bon, quoi d'autre J'ai un ego démesuré. Oui, oui, son pas, son sac, Manivan. Bon, je suis sûr que son nom a une signification qui est super intéressante. Cependant, pour cette vidéo, on va simplifier un peu les choses et on va pas continuellement l'appeler son pas, son sac, Manivan parce que c'est long et parce que j'ai trouvé ça. Bonjour, je suis Alain manivan Alain manivan Bon, et eh bah ben c'est plus court. Cependant, je pense que si on remonte encore un peu dans le temps, on peut faire encore mieux. Voilà, vous voyez ici, il se faisait appeler Alain Dwang. Plus le temps passe, plus le mec rallonge son nom. C'est contre-productif. Ça, Lord Max, c'est là. Youtuber élite numéro 1, préféré des français. Ouais, bon, c'est peut-être un petit peu hypocrite pour moi de relever ça. Plus le mec rallonge son nom, c'est contre- -productif. plus le temps passe plus le mec rallonge son nom c'est du génie mais, mais de toute façon, j'aimerais envie de dire que globalement, ce mec est un génie. J'aimerais juste, pour vous le démontrer, lire une partie de son CV. <rire> Alain est un menton un artiste basé à New York. Il est aussi le PDG d'une agence de digital marketing spécialisée dans les industries de l'art. Pas mal. À côté de ça, il a monté une école d'art ainsi qu'une entreprise dans la technologie à San Francisco. Et évidemment, tout ça, ça fait de lui un self-made man, un serial entrepreneur, un marketing gourou, un youtubeur... Et le fondateur de plus de 20 marques. Voilà, et cherchez pas de quelles marques on parle, elles sont pas précisées, mais je suis sûr que vous les connaissez toutes. Et enfin... Aussi, évidemment, accessoirement Il est architecte, designer, philosophe On peut regarder un peu de sa philosophie Il n'y a pas d'ombre sans lumière La solution à tes problèmes Se trouve dans l'ombre Exposée à la lumière Waouh, C'est profond Et enfin, pour compléter le CV, c'est un guerrier Enfin bon, au final, je pense que son CV est totalement vrai Cependant, il manque deux choses Tout d'abord, en vrai, il fait de la photo Et pour le coup, ses photos, elles sont stylées Je vais dire ce qu'il y a. Le seul problème, c'est que ce qu'il poste c'est pas souvent lui qui l'a fait. Le second point qui manque, c'est qu'Alain a oublié de préciser qu'il se prenait aussi visiblement pour un psychologue. Et justement, pour revenir à la vidéo dont la miniature m'hypnotise, d'ailleurs je sais pas ce que je préfère, le jeu de couleurs, le zarma ici, ou alors le fait qu'il ait calé une arme contre son crâne, je, je sais pas ce qui me fait le plus plaisir. La vidéo en elle-même s'appelle J'en pouvais plus Emoji seringue. Dépression. Si plutôt que la miniature ou le titre, on s'attarde sur les tags de la vidéo, on peut lire des choses comme Soigner la dépression. Solution contre la dépression remettre contre la dépression. La vidéo est donc vraiment présentée comme une vidéo pour aider les gens atteints de dépression. Je répète, la vidéo prétend être là pour aider les gens atteints de dépression, pas pour vendre un produit de merde Si la personne qui écrit mon texte me fait répéter ça deux fois, c'est qu'il y a une douille quelque part. Et accessoirement dans les tags de la vidéo, on peut aussi retrouver BEST FRENCH YouTuber. C'est pas qu'il a le Lego, c'est que c'est un génie En conclusion, je suis... Euh, beau. Enfin bon. La dépression. Tu réalises que tu es réellement en dépression quand tu t'es tapé encore pour la troisième fois Breaking Bad. Ouais, effectivement, je pense que c'est un des critères à ajouter à la liste des critères pour la dépression. D'ailleurs, tant qu'on y est, j'aimerais en rajouter un. Tu n'es pas schizophrène tant que tu n'as pas vu 4 fois Split. Ah, tu es, tu es abonné à la chaîne d'Absol Ok, voilà. T'es dépressif, pas de problème. Je te crois sur parole, y a pas de souci. Enfin bon, être dépressif, c'est pas cool. Mais, Mais il, il y a... Des solutions. Ah yes, des solutions La première étape consiste à être Conscient du problème. Je suis pas paresseux. Comment ça, la dépression, c'est de la paresse Bon alors, ok, je ne suis pas psychologue, mais je suis sûr que la dépression, c'est un trouble reconnu et que c'est une maladie qui est vraiment prise au sérieux. Et le fait de représenter ça comme de la flemme, c'est certainement pas ça qui va aider les gens qui sont atteints de dépression. En conclusion, je suis... Euh, beau. J'aimerais vous présenter le seul bon conseil de la vidéo. Ne pas s'enfermer, à sortir, à voir du monde. Wow, fantastique. J'ai le sentiment de devoir applaudir Alain quand il fait preuve de bon sens. Et c'est pas normal de devoir applaudir quelqu'un quand il fait preuve de bon sens. Bon, moment sérieux. Si jamais vous avez des idées noires, si vous perdez confiance en vous, la première chose à faire, c'est d'en parler à de quelqu'un de confiance, comme par exemple votre médecin traitant. Vous pouvez aussi éventuellement consulter un psychologue. Il n'y a aucune putain de honte à les consulter. La dépression, c'est une vraie maladie et on peut très bien la soigner. Et si jamais c'est vous qui avez des amis qui ne se sentent pas bien, dans ce cas-là, invitez-les et incitez-les à sortir, à changer d'air. Ça leur fera que du bien. Bon, Retour à la vidéo. La cinquième étape consiste à s'occuper intelligemment en créant, en devenant un artiste. Ah ouais, sauf que non. Comment ça de devient un artiste C'est pas en projetant tes ambitions sur les gens que ça va les aider. En fait, je pense qu'elle aimerait beaucoup être reconnue en tant qu'artiste, mais... Ok, on va prendre un de ses tweets pour illustrer ce que je veux dire. Mes peintures sont de complexes algorithmes calculés par mon esprit supérieur. <rire> Ok? Je vais vous montrer la peinture et j'espère que vous êtes bien assis. Je pense que ça aurait sa place dans un musée. À la condition qu'on laisse la légende avec. Bon, on peut peut-être aussi se dire que le gars il est pas à l'aise avec le numérique et qu'il a ses racines dans le traditionnel. Alors ça tombe bien parce que j'ai trouvé une vidéo de lui qui dessine et qu'il a posté sur Facebook. Ok, c'est un psychopathe. Ah, le des femmes La sixième étape consiste à se donner des claques. Claque, claque. On est dans un grand délire là quand même. Vas-y, frappe-toi J'aimerais penser que c'est une image ou une métaphore. Mais vu que le gars se frappe en vidéo, je sais pas. Honnêtement, je suis confus. Pour moi, ça peut pas avoir moins de sens. Mais, le point positif, c'est que ça peut pas être pire. La septième étape. Zarma. Zarma. Là, en fait, le problème, c'est que j'ai plus de vannes. Ouais, je me sens étonnamment obligé de vous rappeler le contexte. On est sur une vidéo de quelqu'un qui prétend aider les gens atteints de dépression. Alors, dans ce contexte, ça veut dire quoi, Zarma Zarma, pour moi, ça veut dire Zarma. Ah bah ok. En même temps, je me dis, vaut mieux que sa vidéo soit là et qu'elle n'ait aucun sens, qu'elle soit là pour vendre une formation de merde. Ça pourrait être pire. Et enfin, la huitième étape, faire le programme RMX. Attends, est-ce... Attends, est-ce qu'il vient vraiment de faire de la pub pour sa formation de merde, là Est-ce qu'il vient vraiment d'utiliser un trouble mental pour promouvoir son programme de merde Est-ce que tu pourrais éviter d'utiliser un trouble psychique pour vendre ton programme alors que ça n'a aucun putain de lien Merde Nouveau décor Je suis sûr que personne n'avait remarqué le fond vert. Mais du coup... C'est quoi cette formation Bon alors sur le site on a écrit en gros et en rouge euh, Vous n'avez plus de temps à perdre J'ai un message pour vous dans cette vidéo Oui doucement Bon du coup au final c'est quoi ça Vous serez instruit avec un savoir que très peu de gens ont Le savoir des grands Le savoir des gens qui sortent du lot Le savoir des leaders Le savoir des alphas Quoi Nous faisons de vous un entrepreneur alpha indestructible C'est ce qu'il me faut <rire> Ok, ça a l'air grave euh... Ça a l'air grave Et c'est ce qu'il me faut, je veux devenir un alpha indestructible D'ailleurs, ça a clairement pas l'air d'être fait pour lutter contre la dépression, évidemment. D'ailleurs, si vous voulez que j'analyse et que je fasse une vidéo sur la formation, faites-le moi savoir, et n'hésitez pas à laisser un like sous la vidéo. Et si jamais on atteint un million de likes, j'achète la formation. Ça doit pas être très cher, de toute façon. Mais en attendant, j'aimerais vous rappeler qu'on n'en a pas fini avec notre vidéo sur la dépression. Parce qu'il nous reste encore 3 minutes à analyser. 3 minutes de quoi, au juste Si tu aimes ce genre de vidéo, montre-le moi, en likant et en t'abonnant. Un génie, je sais pas comment dire ça autrement. Voilà, et pour la fin de la vidéo, après la séquence que je viens de vous montrer, on a 3 minutes de ça. Ouais. C'est long. Enfin bon, en conclusion. En conclusion, je suis euh, beau. Conclusion, ne vend pas ta formation de merde sur une vidéo pour aider les dépressifs. Voilà, c'est censé être du bon sens. En attendant, vous connaissez la suite. N'hésitez pas à aller voir mon jeu sur Steam, le lien est en description et il a été validé par Steel Horse. Plutôt Oh et si jamais la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la partager, à vous abonner Et à liker Allez, à plus Je bois cette eau, je sens euh, Je sens les influences euh, Les influences basiques Que cela procure dans mon organisme